On reproche souvent aux marxistes d'être productivistes. Nous voudrions sans cesse accroître la quantité de richesses, et ce, au détriment de l'environnement ou des ressources naturelles. C'est une critique qui s'appuie notamment sur l'exemple de catastrophes environnementales ayant eu en Union soviétique. Mais comme nous l'expliquons dans une autre vidéo, l'URSS était une caricature de socialisme. En réalité, la bureaucratie soviétique plaçait ses intérêts propres, c'est-à-dire ses intérêts de caste privilégiée, au-dessus de tout le reste, et notamment de l'environnement. Pour répondre à cette accusation de productivisme, il faut partir d'une des grandes découvertes de Marx, à savoir que la force motrice de l'histoire de l'humanité, c'est le développement des forces productives. Ainsi, un système économique et social qui entrave ses propres forces productives est historiquement condamné. Par exemple, le capitalisme, après avoir énormément développé les forces productives, est devenu à notre époque un obstacle à ce même développement. La crise économique actuelle, avec ses conséquences sociales catastrophiques, en est un exemple clair. Pour nous, l'objectif d'une révolution socialiste est bel et bien de libérer l'appareil productif de ses entraves actuelles, qui sont des entraves capitalistes, pour le développer de façon harmonieuse dans le cadre d'une planification démocratique de l'économie. De cette façon, les travailleurs au pouvoir mettront fin à l'exploitation de classe une bonne fois pour toutes. Pour autant, les marxistes ne proposent pas de produire n'importe quoi et n'importe comment. D'ailleurs, ce serait plutôt une caractéristique du capitalisme la course au profit ne se soucie pas plus de l'environnement que du bien-être des travailleurs. Une planification démocratique de l'économie aura pour objectif, et surtout aura les moyens, de concilier la modernisation de l'économie, l'amélioration du niveau de vie des travailleurs et le respect de l'environnement. Bien des secteurs de la production vont décroître ou même disparaître, comme les armes, la publicité ou encore les voitures individuelles. Quant à l'obsolescence programmée, qui est à la fois du vol et du gaspillage, elle n'aura tout simplement plus de raison d'être. Tous les efforts seront orientés vers la production de biens de qualité et de biens durables, et cela à tous les niveaux de l'économie, depuis les infrastructures jusqu'aux biens de consommation. Enfin, l'idée n'est pas de produire de plus en plus et de produire indéfiniment. Par exemple, personne ne mangera qu'un soir par jour. Le développement de la productivité permettra avant tout de réduire le temps de travail. Sous le capitalisme, lorsqu'un patron euh, introduit de nouvelles machines, il peut licencier une partie de ses salariés et exploiter davantage les autres. Dans une économie socialiste, à l'inverse, les progrès technologiques permettront de libérer l'humanité des tâches productives les plus pénibles. La baisse graduelle du temps de travail donnera aux femmes et aux hommes le loisir de se cultiver, de suivre librement leurs envies, leurs penchants, leurs passions. En retour, leur activité sociale enrichira la collectivité. Elle sera productive, mais n'aura plus le caractère pénible et contraint que revêt le travail sous le capitalisme. Comme l'expliquait Marx et Engels dans l'idéologie allemande, « Dans la société communiste, où chacun n'a pas une sphère d'activité exclusive, mais peut se perfectionner dans la branche qui lui plaît, la société réglemente la production générale, ce qui crée pour moi la possibilité de faire aujourd'hui telle chose, demain telle autre. »